Ce roman est un roman d'aventure où le personnage principal a plein d'imagination. Il tombe amoureux d'une fille à sa rentrée en classe de 6 sixième et deviendra alors courageux par amour. En essayant de la sauver tel un vrai chevalier. Ce personnage est cool car il fait tout pour sa dame. Au premier plan, nous avons des couleurs vives, elles attirent direct notre regard. Le personnage principal qu'on pourrait imaginer héros grâce à son nom, Lancelot, et grâce à son équipement qui est le home et l'épée. Au troisième plan, il y a la tour du Moyen-Âge avec sa princesse. Il y a le temple de l'antiquité, il y a les maisons, la pharmacie. A certaines pages, il y a des illustrations d'une seule couleur, comme du bleu, du rouge, du vert et du jaune. Un nom de chevalier. Comme son nom l'indique, Lancelot était chevalier. Madame Venier, la professeure principale, lui avait fait la remarque le jour de la rentrée en sixième en faisant l'appel. Du lac Lancelot. Tiens, Lancelot du lac, c'est un nom de chevalier ça. On le lui avait déjà dit cent fois, il haussait les épaules sans y prêter vraiment attention, mais elle insista. J'espère donc que tu es valeureux comme un chevalier, Lancelot. Il ne connaissait pas le mot valeureux, et demanda son sens à la prof, qui se contenta de répondre. Tu iras chercher plus tard, ce n'est pas le sujet du jour. Étrangement, ce mystère aiguisa sa curiosité. Il s'interrogea intérieurement sur cette histoire qu'on lui répétait tout le temps. Et si son nom était un signe? Et si il était chevalier? Il passa donc sa toute première journée au collège dans une armure invisible mais hésitante de chevalier. Valeureux peut-être qui sait. Allez Berlin. où est partie Jennifer C'est facile, il suffit juste de chercher. Regarde, Scolat Jennifer, ça veut dire qu'elle a changé d'école. Et Domi 5 Jacques Mat, ça veut dire qu'elle qu habite 5 rues de bord. Ok, merci. À la prochaine. Au revoir. Roman, car il y a de l'aventure. Par exemple, quand Lancelot était dans la galerie des miroirs et a semé ses vêtements comme le petit cousset l'a fait avec ses cailloux. Il y a aussi des obstacles, par exemple, lorsqu'il cherche des informations pour retrouver Jennifer qui avait déménagé. On a aussi bien aimé ce livre car Lancelot est devenu courageux par amour car il est parti tout seul de chez lui pour prendre le métro de Paris. Et enfin, il nous a plu car les illustrations ont un style unique. Elles sont atypiques. Elle ressemble à des orléans modernisées. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Victor Boucher. Merci de répondre à nos questions. Pas de soucis. Comment vous voulez, Je suis né à Paris le 8 mai 1985. Que faites-vous dans votre vie Je suis écrivain et j'écris aussi des poèmes. Quelles sont vos œuvres principales J'ai écrit Pourquoi les oiseaux meurent Autoportrait en chevreuil et ah. bien éventuellement L'enceau du lac. Oh. De quoi parle votre livre Lancelot du Lac Alors Lancelot du Lac parle de mystère, d'amour, d'enfance, d'adolescence et surtout des chevaleries.